Cette idée, recherche de fuite sur le réseau intérieur, en goutte à goutte, a lieu dans l'appartement situé en dessous, dans le salon. Nous avons procédé à des tests de pression. La fuite se situe sur le réseau d'eau froide. Afin de le localiser, nous avons mis en chauffe le réseau d'eau chaude, que vous voyez apparaître ici. Après un travail d'écoute mélangeant, mélangé avec du gaz, la fuite a pu être localisée. Ici, c'était cette idée, recherche de fuite.